Salut Alem, c'est tous et H et bienvenue sur Ocus Copus et on bug déjà. Euh, on va peut-être refaire la celle qu'on avait fait l'autre coup la deuxième pour se remettre dedans. Ouais ouais ouais. Et on va bien se remettre dedans là. On va bien se remettre dedans. On va faire des va et viens dedans là. C'est voilà voilà, voilà. <rire> C'est parti. Allez, je suis chaud. 2 mm. ah minutes, 2 minutes. <rire> <Deux> mi <rire> non, c'est 5 5 Enfin un peu moins maintenant. Ah, encore okay. un peu moins là. Ah. Ah, encore ah, un peu moins ah, ah, là. Ah. Ah, c'est quel module <rire> euh, Module 4 couleurs, bleu, rouge, vert, jaune. Bleu, rouge, vert, jaune. Et c'est le jaune, de jaune de de de qui clignote. Ah, il s'aura de me troller Dépêche. <rire> <Okay>. <rire> Ils sont vraiment en train de me troller? Attends, le bouton est blanc, non, le bouton est jaune. Hein. Tu m'as dit, il n'y a plus de depuis sur la bombe. Euh, c'est pas le bouton, enfin, le bouton, oui, il est jaune, mais c'est le. Là, je te parlais des quatre couleurs. Mais on fait, on fait le bouton, c'est pas ah. grave. T'inquiète, il reste trois minutes, ça va, t'inquiète. Oh, oh, ok, ok. <rire> Et le, le bouton, du coup, il est, il est jaune alors. Hein. Et c'était le resto hier soir, sinon? Parfait, ouais. Il y a un moment <rire> j'ai commencé à prendre un dessert et je me suis résolu. Ah bah t'aurais pu, hein, tu sais on a le temps maintenant hein, je trouve. Oui on dit résorber en règle générale <rire> mais moi je préfère dire des résolus. Eh <rire> <Et> oui, Denis. <rire> Est-ce qu'il y a des bandes sur le bouton <rire> Alors euh, t'appuies sur le bouton, tu le tiens enfoncé tu le relâches lorsque le compte à affiche un 1. C'est bon, c'est vert, allez. Ah cool, bah voilà <rire> Alors, vert, rouge, vert, vert, rouge, t'as dit la fin Ouais. Bleu. Ah c'est bon, les symboles maintenant. Ah, euh, t'appuies sur le trident. Ouais. Le smiley. Le smiley. Le TLB. Le TLB. Et le dernier. J'attends juste qu'il reste plus que <rire> 5 secondes, je veux que ce soit héroïque, tu vois. Donc en attendant, tu peux ouais, me raconter ouais. ta dernière nuit euh, à l'hôtel. Tip tip tip tip and nobody explode Tip and nobody explode. Tip tip tip and nobody explode Tip tip tip and tip tip tip. Ah, oh, j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu tenir encore un peu, je pense. Ah bon <rire> ouais, une seconde ça sent. Bon, <rire> Et la bombe des désamorcée On passe à la suite <rire> suivante. Ouais, il y a, y a des fils. OK, il y a 3 4 5 ou 6 fils. Euh, 4. 4 fils. Est-ce qu'il y a plus d'un fil rouge Il n'y a pas de fil rouge. Ok. Est-ce que le dernier fil est jaune Non. Euh, Est-ce qu'il y a plus d'un fil jaune Non, il n'y a pas de fil jaune. Est-ce que le dernier fil est jaune Non. Euh, euh, Est-ce qu'il y a plus d'un fil jaune Non, il n'y a pas de fil jaune. Est-ce que le dernier fil est jaune Non. Euh, euh, non, il n'y a pas de fil jaune. Coup quel Coupe qu le deuxième fil. Ouais, le deuxième. Ah euh, c'est bon, ça a marché. On passe à la suite. Ah, nickel. Coupe le troisième fil. Ça a marché. Ah. On fait euh, ce avec les... Les logos C'est un genre de... W, avec euh, comme une grosse paire de seins Ouais, voilà, parfaitement. J'aurais dit un Q, mais... Putain, comment j'ai su ça Je sais pas, mais c'est génial. <rire> <rire> ok. Ensuite, un C. un pec. Appuie sur le C, les boobs. Les C le d'abord, le les dernier. boobs. Voilà. Le X. Et voilà, et le dernier, le crochet. Ça a marché. Ok. Il reste pec. plus que deux boutons, maintenant. Deux boutons. Alors, le premier, il est bleu, et c'est marqué detonate dessus. Ok, appuie et relâche immédiatement le bouton. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ah, cool. Ensuite, le premier, c'est un blanc avec marqué « presse » dessus. Ok, appuie dessus et relâche à un moment où il y a un, un sur le compteur. Ça a marché, on a fini, on a gagné. voilà. Wow, c'est vrai Ouais Combien de temps il restait Euh, 1 minute 30. Putain, mais on est des boss Bah ouais, Enfin tu vois, après, au bout d'un moment, c'est sûr. Voilà, bah c'était sûr qu'on allait être hyper balèze. En même temps, tu vois, les gens, ils se disent, les mecs, ils sont faits pour détonner des bombes. Tu sais pourquoi pourquoi Parce qu'on est des types détonants C'est ça. Voilà. On est explosif. Je pense qu'il y a des fils. Alors, deux modules avec des fils, on commence par le premier. Ok, combien de fils Il euh, y a 5 fils. Ok, coupe le premier fil. C'est bon, on passe au suivant. Il y a 6 fils. Euh, coupe le quatrième fil. C'est bon. 6 euh, touches qui sont en colonne. Ouais. Euh, L'une au-dessus de l'autre, 3 par 3. Ouais. C'est ça. Il y a un petit écran au-dessus et à droite il y a un autre petit truc. Ouais. On va exploser dans celle-là. Ouais, oui, oui, on va exploser, mais c'est pas grave. <rire> Ce dispositif est un peu comme un sketch comique. Ah, c'est la panique. Ah là, là, là. là <rire> euh, <rire> euh... Ok, appuie, appuie sur le quatrième bouton en partant de la. Tu vois, tu fais. En partant de la gauche de la gauche à droite. En colonne Ça donne quoi ça donne Ouais. Quoi <rire> euh, pas en colonne. Euh, de gauche à droite. Euh... T'appuies sur le bouton au milieu à droite. Voilà. Putain, c'est mieux de dire ça, oui. Non, non, non, non Non, non, non, non, non Non Ah non, non, non Ça a changé, oh, maintenant c'est raide <rire> Appuie en bas à gauche, le tout en bas à gauche Non, non Non, non, <rire> non, non non. non, non. <rire> J'ai rien compris Oh putain, non Il reste combien de temps Deux minutes. Mais plus d'erreur possible. Je profite de ces oh. derniers instants pour dire à ma famille que je l'aime. Oui, et puis euh, et que je lâche. <rire> <rire> RT, mon rire de merde. <rire> je comprends pas. Je comprends pas. 30 secondes. Ah non Attends, attends, attends, mais c'est trop compliqué. Mais c'est trop compliqué. Euh, en fait, c'est un peu brouillon, là. Je veux pas mourir non Parle Laisse la bombe Fous-la dans le sol Oh t'as une pelle dans le coin Ah oui Bon bah j'y vais Ah bah... Voilà A Putain, ça fait chier Avec le mode, cette étiquette, d'utiliser l'étape 2 pour déterminer sur quel bouton qu'il est. Je suis encore marre. Ah non Allez, on retry Ouais, on retry. everyone. I can tell to path Ouais. Bon les symboles. Euh, ok les boobs. Le X, le, le 3 pas terminé et le lambda. Ok c'est bon. Les fils. Les fils, ok. Il y en a six. Il y en a combien Il y a 6. Il y a un fil jaune Deux fils jaunes. voir le quatrième. Ça a marché. Les couleurs, okay. c'est le. Attends, je vais dire ça. Le bleu qui qui note alors, les couleurs, je recherche le module. Ok, le bleu qui clignote. C'est un chiffre. Regarde <rire> le pied. Le bleu qui clignote. Le bleu. Le bleu qui clignote. Rouge, rouge, bleu, jaune, rouge. C'est bon, celui-là est fait. Bon, bah, les, les, les lettres maintenant, il a plus que ça. Est-ce qu'il y a le mot your? Oui. a pu voir dessus Ça a marché. Encore deuxième <rire> étape. Ok, est-ce qu'il y a le mot middle Ouais. Appuie. Sur middle Ouais. C'est bon, troisième étape. Ok, est-ce qu'il y a U U Oui. Appuie. Ça a marché, on a. <rire> wow, on a réussi Ouais. Ah bah voilà. Et ben bah, euh, je te laisse placer euh, comme ça le mot de la fin, H Et ben bah, pantoufle. Et ben bah, moi je dis très pantoufle aussi. Et à la prochaine